Ok, on va d'abord télécharger, installer et ouvrir l'application Speakpeak. Voilà. Ici, on a le choix entre faire lire un texte par une voix robotique comme ceci Abonne-toi, s'il te plaît. Ou enregistrer notre propre voix en cliquant sur le bouton du milieu. Abonne-toi s'il te plaît. On clique ensuite sur Add Face et on aura affiché à l'écran un visage par défaut qui pourra répéter nos propos. Abonne-toi s'il te plaît. Ah et désolé si mon écran clignote beaucoup sans problème d'enregistrement. Donc maintenant on va ajouter un visage en cliquant ici sur Galerie et en la sélectionnant. Voilà. Si l'image est bonne, elle sera directement adaptée comme ici. Abonne-toi s'il te plaît. Ok, on teste avec une autre image. Et c'est propre. Abonne-toi s'il te plaît. Du coup, pour enregistrer le montage, on clique sur Save. Puis, on se retrouve dans notre dossier de téléchargement et dans le dossier SpeakPick. Et là, c'est bon. Abonne-toi s'il te plaît. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile.